Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. C'est la version 1, bêta 1. On va se concentrer sur l'outil calligraphique. Alors pour l'outil calligraphique, il y a deux raccourcis. Le CTRL F6 qui apparaît lorsqu'on survole l'outil. Et l'autre raccourci, c'est la touche C. Euh, plus facile à atteindre que le CTRL F6. Euh, Je ne vais pas essayer de le faire sur votre clavier, c'est quand même pas évident. Donc on se rappelle que c'est le C. Euh, on a ici... Donc plusieurs outils que l'on peut modifier, à savoir créer ses propres outils. Là, j'ai créé le Calam 1, par exemple. Euh, donc pour créer son propre outil, on clique là-dessus. Donc Je vais l'appeler, en appeler un autre Calam 2, par exemple. On enregistre. Et à ce moment-là, il apparaît dans notre liste. Si on souhaite le modifier, il suffit juste voilà, de, comment de changer la largeur, de cliquer là-dessus et de réenregistrer en remettant le même nom. À ce moment-là, les informations remplacent celles qui étaient auparavant. Euh, si on souhaite changer ici ou supprimer dans notre menu des, des outils, enfin les outils nouvellement créés, pardon, il suffit de se rendre ici dans les préférences, d'aller dans système et de réinitialiser les préférences d'Inscape. Alors attention, si on clique là-dessus, ça réinitialise complètement Inkscape. Le mieux, c'est d'ouvrir les préférences XML et de modifier ici ce fichier. Alors avant de modifier ce fichier, il faut que les informations soient rentrées dans ce fichier-là. Donc pour cela, il faut fermer InScape, comme ceci. Vous voyez là, j'ai 20h52. Si j'ouvre ce fichier avec un éditeur de texte, et que je fais une petite recherche sur Calam, Calam 2, à ce moment-là, il apparaît ici. Et j'ai plus qu'à supprimer le groupe. Donc on va de cet endroit-là à celui-là. On supprime. On enregistre. On peut maintenant réouvrir Inkscape. Voilà. On réouvre notre fichier par défaut. On va ici dans l'outil calligraphique et à ce moment-là, tout est réinitialisé. Une des nouveautés de Inkscape 1, c'est la pression du stylet qu'on trouve ici. Donc, il faut que ce petit pictogramme soit enfoncé. Et à ce moment-là, si je fais un petit trait léger et que je j'effleure à peine ma, ma palette, vous voyez, ça fait un trait très fin. Et si j'appuie, ça fait un trait beaucoup plus euh, important. On peut augmenter ou diminuer la valeur ici en appuyant sur les flèches du clavier. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Voilà. Et on peut aller euh, à 1 en appuyant sur Home, sur le clavier, et en appuyant sur End, on monte au maximum, on monte à 100. On a également l'amincissement euh, qui permet d'avoir, si par exemple ici je vais mettre à 20, je vais faire un L. Si j'ai un amincissement à 100, plus je vais aller vite, plus le tracé ici sera fin. Et si c'est moins 100, plus je vais aller vite, plus le tracé va être épais. On va supprimer tout ça. Alors, il y a d'autres paramètres pour avoir vraiment toutes les informations sur l'outil calligraphique. On peut aller dans « Aide »,« Tutorial » et on sélectionne « Calligraphique » ici. Et vraiment, tout est tout est expliqué. Euh, moi, je vais juste revenir sur quelque chose que je trouve assez important. C'est ici l'inertie. Euh, on... C'est bien d'avoir une inertie entre 2 et 4, ce qui permet de lisser un peu le tracé. Et il n'y a pas trop de décalage entre le moment où on appuie sur la tablette et le moment où on fait notre tracé. Vous voyez, hop, par exemple, s'il si, euh, y a une inertie beaucoup trop importante, là, je clique, le temps que je déplace, vous voyez, ça met un temps fou. Voilà, donc on a survolé un petit peu l'outil calligraphique. Je vous propose maintenant de faire une toute petite illustration, à savoir ce petit visage, pour vous montrer un petit peu la, la puissance de, de cet outil. Donc pour cela, je copie euh, ce petit visage, CTRL-C, j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau, hop, je colle ici mon modèle. Voilà. Je zoome un peu. Je sélectionne l'outil calligraphique. Donc on a vu que c'était C. Je prends l'outil calame. Donc largeur 20. On n'oublie pas ici la petite pression du stylet. Amincissement 10. C'était bien. Euh, fixité 0. Terminaison 0. Tremblement 0. Agitation 0. Inertie. On a vu que entre 2 et 4. Eh bien, je vais mettre 3. C'est très bien. Et là, on va pouvoir réaliser notre petit personnage. Alors, je vais faire le haut du crâne. Donc 20, c'était beaucoup trop. Je vais mettre à 10, CTRL-Z. Une dernière chose aussi, je double-clique sur l'outil. Euh, moi, j'aime bien activer ici. C'est-à-dire que la largeur ne dépend pas du zoom. C'est-à-dire que si je zoome ou que je dézoome, ça ne va pas jouer sur la largeur de euh, mon outil. Allez, je vais faire donc le crâne. Je vais faire le nez rapidement, hop, vous voyez, c'est très agréable. Euh, pour les sourcils, je vais faire un petit zigouigoui comme ça. Voilà, on fait les, les sourcils très facilement. Vous voyez, ça permet de terminer en pointe. On va rajouter ici les yeux, hop. un petit peu fermé, des petites trides, comme ceci, une petite oreille, CTRL Z, tac très bien on va faire une petite moustache tac. on va faire maintenant la mâchoire avec le menton assez long comme ceci on va lui faire les cheveux alors on va lui faire des petites mèches très facile. Voilà, hop. On va lui faire une petite queue de cheval. Vous voyez donc très très rapidement, on obtient une illustration avec des, des pleins et des déliés qui sont vraiment sympas. Voilà, je vais mettre ça un petit peu plus sombre. Je remplis en fait. CTRL Z, je plétail un peu, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, je vais terminer par le coup. Hop, je vais faire une petite, un petit col de chemise. Voilà. Alors on n'oublie pas qu'on a l'outil sculpt ici. Également, avec la pression du stylet, on peut jouer sur la force. Donc là, on vérifie avec l'outil. Flèche noire, ou l'outil de transformation. On sélectionne tout. À ce moment-là, on peut maintenant sélectionner l'outil sculpte. Et pour pouvoir modifier facilement la totalité de notre dessin. Donc, la force est très, très importante. On va plutôt mettre à 10. Voilà. Et on peut revenir comme ça, soit allonger un petit peu le nez. On a bien sûr tous les outils qu'on connaît, là celui-là qui permet de rétrécir un petit peu ou d'agrandir si j'appuie sur Shift, vous voyez le petit euh, la petite représentation change. Là, on sait qu'on va écarter notre tracé. Voilà. Là, je vais affiner un petit peu. Et donc si je ne souhaite si je souhaite par exemple travailler juste sur l'arête du nez, là, hop, je sélectionne que l'arrête du nez. Je sélectionne ici cet outil-là et je vais réduire. Voilà. Donc c'est très pratique. Euh, voilà, je vous remercie de d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile pour faire vos illustrations. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.